Un petit peu de, de, de feeling, un petit peu de, de, de chance, et, et voilà, quoi, c'est, y a pas.